dans un premier temps Édouard. Alors je vais donc tourner ma caméra dans l'autre sens. On va aller voir Édouard. Alors bonjour Édouard, comment vas-tu? ça va bien. Ça va bien. Alors Édouard, qu'est-ce qui se passe ici? De quoi tu nous parles toi? Um, je vous parle des drones. Des drones? Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez des dr dr drones dans la classe? Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites? Peux-tu m'expliquer ça? Eh bien, à l'école, on fait des projets avec le drone, puis euh, comme là, on va faire un autre projet. C est, c est, euh, on va présenter comme, euh, comme une annonce publicitaire, fait qu'on va prendre des vidéos avec le drone du euh, Goodies Café puis on va faire une annonce publicitaire. D'accord. Est-ce que tu peux me présenter ton drone? Euh, oui. Ah, bon. euh... Alors, tu le fais voler ici, dans la classe? Oui. Ah oui? Alors, montre-moi donc ça, comment tu fais voler ton drone dans ta classe, dans la classe. Oh là là! En direct, un drone dans la classe, de, dans une classe de clair avec Edouard, qui pilote ça comme un professionnel. Alors, quand tu dis que vous faites un film, ça veut dire que vous accrochez une caméra après le drone? Euh, la caméra est déjà sur le drone. Elle est déjà sur le drone, OK. Alors, est-ce que ça demande beaucoup d'heures de pratique pour être capable de piloter un drone? Euh, non, pas vraiment. Ça... Pas euh, vraiment? Une journée. Okay. Une euh, journée, puis t'es ouais. bon à faire ça? Ouais. Ben comment une fois. Une fois? Wow. Mais la première fois, c'est dur. La première fois, c'est dur. OK. Et donc euh, là, vous, vous faites des films avec ça, c'est ça? Oui, des... puis, quel genre de film vous faites? Euh, des films, des films ben, c'est plutôt comme des vidéos de publicité. OK. Comme faisiez une publicité. Ah, ben c'est intéressant. Merci beaucoup, euh, Edouard. On va aller voir euh, l'autre. Tu peux-tu m'amener à l'autre atelier? puis euh, On va aller voir c'est quoi? On va aller poser peut-être d'autres questions à d'autres amis. Ah, on a des Russes qui nous saluent. Ça prend un alors, logiciel ici. à pour pouvoir le faire fonctionner sur l'ordinateur. Euh, on arrive non, avec la réalité virtuelle. de télécharger l'application, mais a okay. besoin de l'Oculus Rift. Mais as besoin quand même de, de bon ordinateur. Ouais, c'est ce ça. Pour la carte graphique. Alors, quoi, je, euh, je m'excuse de vous interrompre, mais je suis avec mes abonnés. On est sur, euh, sur Internet en direct, en vidéo. Et alors, euh, je, je vais présenter ce que vous faites. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites? Euh, ben, on fait l'Oculus Rift, puis euh, c'est la réalité virtuelle. Ok, c'est quoi? Euh, ça de la réalité virtuelle parce que peut-être mes abonnés savent pas tous c'est quoi. C'est que toi tu rentres dans le jeu, comme euh, tu peux visiter comme toi-même, genre comme euh, quand tu joues sur une console ou comme une console comme euh, le PC, tu joues juste puis tu joues sur l'écran mais comme euh, avec le Hockey Risk, ça te permet d'aller dans le jeu. Puis dans puis le jeu. Puis, euh, ah, c'est ça qu'on voit, c'est ça qu'il est en train de faire ben, en ce moment? Qu'est-ce qu'on voit, ça ressemble un petit peu à ce qu'il voit, mais c'est différent. Pour lui, c'est encore mieux. OK. C'est plus, plus en 3 Donc, trop quand aidé. il bouge sa tête, ça bouge en même temps, ouais. c'est ça? C'est très intéressant. Alors, euh, et vous, euh, est-ce est que c'est des, des jeux que vous faites, ça, ou sinon vous, vous apprenez à vous hum. en servir? Ben, euh, ça c'est des applications qu'on a téléchargées. Là. Mais euh, tu peux utiliser une application qui s'appelle euh, Unity, puis tu peux faire tes propres jeux pour, euh... Tu peux faire tes propres jeux en réalité virtuelle? Oui. Ah ben c'est intéressant. <rire> Mais c'est tout comme faire un codage après un titre. Après que tu es fini, ben, c'est joué. Ah ben c'est très intéressant. Ben, écoutez, euh, merci beaucoup, hein. Merci beaucoup de cette visite-là. Alors je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Donc, euh, on a euh, des jeunes qui font et des drones et de la réalité virtuelle dans cette école. Donc, euh, je vais de découverte en découverte. J'apprends à, à trouver toutes sortes d'informations. Ah, je suis désolé, je ne parle pas le russe. Alors, euh, même si vous essayez de m'écrire en russe, je ne pourrai pas vous répondre. Alors, je vais être obligé probablement de bloquer cet utilisateur. Donc, euh... euh euh, je vous salue et on, on se revoit peut-être plus tard pour vous montrer d'autres euh, découvertes de Claire 2016. Merci.